Allez, on traîne pas k -HK. on règle 2-3 trucs et après on y va. T'es prête ma belle D'après la carte, nous nous trouvons tout près d'une zone éradie non recommandée. Sommes-nous à la recherche d'une personne en particulier Quoi Mince, ça a déjà commencé. Euh, salut <rire> Deux petites secondes, on arrive. T'as pas oublié ton texte, hein Ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau teaser du prochain épisode de l'éco-vaporiste Une nouvelle aventure euh... prévue cet été Zut, j'ai oublié la suite Tu dois dire quoi toi déjà Enchanté, je suis Clariska Relation humain rétro -vère. Mais non, pas ça L'autre texte Cher vaporiste, nous espérons que cette aventure vous a plu et nous vous donnons rendez-vous prochainement avec Raphaël Colson l'auteur des livres Rétro-futur, avec qui nous parlerons de post-apocalyptique dans le rétro-futurisme. Formidable. Bah tu vois, c'était pas si difficile. Tariska, mmh. qu'est-ce que c'est Je détecte des présences non identifiées qui approchent. Tariska, on se tire On a trouvé quelque chose. Ça vient d'un druide, ça. En quoi Attention Laissez-nous les Anciens. Les jeunes. Changez. c'est pas vrai C'est quoi tout ce rafflux J'ai un chou à présenter à New Vegas, moi Et c'est pas les kings qui vont faire ma place, mon petit bonhomme Près des fleuves de Babylone, là, nous nous sommes assis. Oui, nous avons pleuré, quand nous nous sommes souvenus de Sion. Souvenez-vous, ô oh Seigneur, des enfants des au jour de Jérusalem, qui ont dit, rasez-le jusqu'au fondement. Euh, Excusez-moi Ô oh, fille de Babylone qui doit être détruite, comme il sera heureux de te récompenser comme tu nous as servi. Heureux celui qui prend tes petits et les écrase contre les pierres. Vous êtes qui exactement Je n'aime pas tuer. Hop, hop, hop, Mais hop, hop, si hop, hop, la cause hop, hop, est juste, ce n'est qu'une corvée comme une autre. On se calme, l'ami, tout doux. Et si je vous proposais de participer à ma prochaine émission Question pour des boulons Je suis sûr que ça vous plairait. J'ai été baptisé deux fois. Une fois par l'eau, l'autre par la flamme. Je porterai le feu de l'Esprit Saint à l'intérieur jusqu'à ce que je me présente devant mon Seigneur. Pour le jugement. Très bien, je vois. Bon, et bien en attendant, je vais retourner à mes activités. Tu connais de Freeside. Complètement barré celui-là. Je suis la main droite du Seigneur est l'instrument de sa vengeance.